Bonjour Adèle Peux-tu nous chanter et jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui Do, Ré, Mi, Mi Merci Adèle Voici la mesure d'aujourd'hui Première note, Do avec le quatrième doigt, ensuite Ré avec troisième doigt. Do, Ré. Ok Alors maintenant, Do, Ré. On va répéter cinq fois. Do, O, oh, Ré. Première fois. Do, O, oh, Ré. Deuxième fois. Do, O, oh, Ré. Troisième fois. Do, O, oh, Ré. Quatrième fois. Do, O, oh, Ré. Fois. Ensuite, elle continue à monter avec Mi et le deuxième doigt. Mi. Regardez bien. Do. On a joué avec le quatrième doigt. Troisième doigt. Maintenant, c'est deuxième doigt. Do, Ré, Mi. Alors, je vous montre encore une fois. Do, Ré, Mi. C'est juste, il faut faire attention les enfants. Do est le plus long. Alors do, ré, mi. Do, il faut attendre un petit peu, mais entre ré et mi, c'est tout de suite après, il faut enchaîner. Regardez bien do, ré, mi, comme ceci. Maintenant, on va répéter cinq fois do, ré, mi. Première fois do. Ré, mi, deuxième fois. Ré, mi, troisième fois. Do O oh, Ré, Mi. Quatrième fois. Do O oh, Ré, Mi. Très bien. Ensuite, il suffit de répéter la dernière note que vous avez fait. Mi avec deuxième doigt. Do, Ré, Mi. Mi, comme ceci. Attention, juste le rythme. Do, Do, c'était le plus long. Do, cour, oh, Court, Mi. Maintenant, on compte trois temps. Alors, Mi, deux, trois. Et Mi. Alors, Do, O, oh. Jusqu'à présent, c'était Do qui était plus long. Mais maintenant, c'est différent. C'est Mi qui va être encore plus long que Do. Regardez bien. Do, O, oh, Ré, Mi, 2, 3, Mi. Vous avez vu J'ai compté jusqu'au 3. Alors, Do, Ré, Mi, 2, 3, Mi. Comme ceci. OK Maintenant, on va répéter 5 fois. Do, Ré, Mi, 2, 3, Mi. Un point. Do, Ré, Mi, 2, 3, Mi. 2, Do, Ré, Mi, Deux, Trois. Mi, Trois fois. Do, Ré, Mi, Deux, Trois. Mi, Quatrième fois. Maintenant, la dernière fois. Do, Ré, Mi, Deux, Trois. Mi. Très bien. Maintenant, on va enchaîner de la première mesure qu'on a déjà appris. Do, Do, Do, Ré, Mi, De, 3, Mi. Très bien. Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants. À demain